Bonjour, donc, je vais essayer de parler du théorème adiabatique quantique. Bon, D'abord, le théorème adiabatique quantique, qu'est-ce qu'il dit eh bien, Ça concerne l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Ici, vous avez la Miltonie H2t, et dans tout l'exposé, H2t sera une matrice hermitienne, au moins C1t. Et on considère un état stationnaire, donc c'est une valeur propre et un vecteur propre pour H2t à T fixé, simple et isolé. Je suppose que tout ça, c'est continu en t, au moins. Et le, le principe du théorème adiabatique énonce la chose suivante. Dans la limite où les variations de h de t ont lieu infiniment lentement, si à l'instant initial, le système est dans un état propre, stationnaire, v de 0 pour h de 0, alors à l'instant t, le système est dans un état presque stationnaire pour h de t. Alors, donc, pour essayer de donner un énoncé mathématique plus précis, on commence par euh, introduire un petit paramètre donc qui décrit euh, la vitesse avec laquelle le système évolue. Donc la Hamiltonien, maintenant, il est de la forme h epsilon t, à l'instant t. On se dépêche de faire le changement de variable epsilon t égale s, et qu'on renomme à nouveau s, et on obtient cette nouvelle équation où t varie entre 0 et 1. Et alors, avec ces notations, le théorème adiabatique il dit précisément la chose suivante, Psi de t, c'est V de t fois un nombre complexe de module 1, donc vous avez ici une première phase dite dynamique, qui dépend de la valeur propre E de s à tout instant entre 0 et t, et puis un gamma de t, une autre phase réelle, qui, lui était, qui elle était un peu plus mystérieuse, n'avait pas été bien comprise dans les premiers énoncés du théorème adiabatique, du à Born, Born, Fock, et même Cato. Donc c'est Berry en 1984 qui a trouvé l'origine géométrique de gamma de t. Et alors euh, l'explication la plus spectaculaire qu'on a faite euh, Berry à l'époque, c'est que si on considère un système qui dépend d'un paramètre lambda qui, dans Rn, donc on a m paramètres réels, et si le système décrit une courbe fermée, donc on suppose qu'au bout d'un instant grand t, le système revient au système initial, et bien en général gamma de t sera différent de 2 pi donc c'est ce que le géomètre appelle un phénomène de l'onomie. Ce phénomène de l'onomie a déjà été reparé dans des systèmes classiques comme le pendule de Foucault. Alors, pour simplifier et pour donner une idée de la preuve, on introduit, on suppose que h de t est une famille liste de matrices herbiciennes 2 fois 2, de valeurs propres E plus ou moins de T, et on suppose que les valeurs propres ne se croisent pas. On considère une base de lisse de vecteurs propres, et on considère le propagateur, c'est-à-dire l'opérateur solution, associé à l'équation de Schrödinger, epsilon de t, t0. Alors, on, la question qu'on se pose est la question suivante. Donc, on cherche à déterminer l'action du propagateur sur v de 0 lorsque epsilon tend vers 0, modulo une erreur en grand O de epsilon. Alors, pour ça, on procède en deux temps. D'abord, on modifie les projecteurs spectraux π de t pour la valeur propre E de t de h de t en lui ajoutant une perturbation d'ordre epsilon, de façon à ce que le nouvel projecteur approché satisfasse à cette équation de transport. Donc ici, vous avez le commutateur de H de T avec pi de epsilon de T, modulo une erreur en grand O de epsilon carré. Première étape. Deuxième étape, eh bien on utilise ces projecteurs approchés pour découpler les niveaux d'énergie E plus et E moins. Donc on introduit des Hamiltoniens dits adiabatiques, dont la partie principale est scalaire, donc ces valeurs propres E de T, qu'on a choisi, soit E plus ou e moins, plus εH1 de T, où cette matrice de 2 est antidiagonale dans la base mobile. Donc ça, c'est pour la construction. Et à l'aide de cette construction, eh bien, on obtient un, un propagateur adiabatique, donc engendré par l'opérateur que j'ai introduit précédemment. Et cet opérateur s'écrit de manière très simple comme un produit de deux matrices de 2, U0 de T, c'est simplement le propagateur engendré par la matrice scalaire E de T, et R de T et T0, c'est euh, le propagateur engendré par la perturbation had 1. Et qui, euh, ici, eh bien, son travail, à ce R de T, c'est d'engendrer de, le transport parallèle de la connexion euh, qui est sous-jacente. Et alors, le découplage adiabatique qu'on obtient, eh bien, il s'écrit de manière précise comme ça, U epsilon de T T0 c'est cette partie relative à la valeur propre moins, la même chose pour la valeur propre plus, plus une erreur en grand O de epsilon. Et une fois qu'on a obtenu ça, euh, moyennant le calcul de R de t et de 0, eh bien on obtient la phase gamma de t précédemment introduite, donc c est, c est, ici c'est un nombre réel, donc vous avez sur i, l'intégrale du produit scalaire dans ces deux, hein, de V de S par la dérivée de V par rapport à S. Maintenant, venons-en à l'application à la phase géométrique de Berry. Donc on suppose que notre système évolue le long d'une courbe fermée. Et alors on trouve la phase gamma indice relative à cette courbe comme étant une intégrale double multipliée par le facteur I sur 2 sur une surface A dont le bord est la courbe en question et dans cette formule, vous avez l'intégrale sur cette surface A d'une deux formes, donc c'est une deux formes de courbure. Donc pi lambda, c'est le projecteur orthogonal sur le noyau de h lambda moins lambda. Je vous remercie pour votre attention.